Et eh oui les amis, et eh oui les amis nous retournons sur Call of Duty aujourd'hui mais pour quelque chose de pas glorieux hein. j'aurais limite préféré vous retrouver pour un gameplay où je vous aurais parlé de mes problèmes de bits, mais là on est sur quelque chose de sérieux, d'inédit et surtout qui vient de se passer même si j'en avais un petit peu parlé vous l'avez vu au titre de la vidéo aujourd'hui nous allons discuter de dopage dans l'esport parce qu'il y a une news toute fraîche qui vient de tomber et qui risque de créer un précédent assez énorme alors cette vidéo pourra largement avoir un deuxième épisode selon les, les conséquences de ces actions. Avant de venir sur euh, le truc d'actualité qui fait que vous avez cliqué dessus, vous êtes dit oh là là putain dingue ça, on va euh, du coup euh, venir sur l'histoire du dopage dans l'eSport et répondre à une question que certaines personnes doivent se poser comment tu peux te doper euh, dans l'eSport en jouant à un jeu vidéo euh, Bah ouais gros, t'as beau être devant ta console crois-moi qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde si t'as envie de tricher, tu peux totalement le faire sans forcément utiliser des logiciels des aimbots et autres plaisirs. Donc il y a déjà Bronol qui a fait une vidéo archi complète sur le sujet où d'ailleurs je crois qu'il avait repris mes paroles que j'avais fait dans un thread Twitter où j'expliquais comment se passait la triche et le dopage surtout dans l'e-sport Call of Duty, précisément, parce que moi, bah, j'ai fait de l'eSport Call of Duty, donc j'ai eu accès à des choses, j'ai pu voir des choses, j'ai pu entendre et écouter des histoires qui font à des moments un petit peu froid dans le dos. Donc le dopage dans l'eSport, forcément, vu que tu ne montes pas le tour Tourmalet ou que tu cours pas 12 km, on va plutôt se focus en termes de focus. Donc ce sera des produits dopants qui vont améliorer ta concentration, vont te permettre de pouvoir rester concentré sur de longues périodes, pouvoir peut être améliorer ton temps de réaction, ce qui est assez important, surtout dans un jeu aussi nerveux que Call of Duty, où les duels s'enchaînent, où les coms sont très très très rapides, où les games vont à 200 à l'heure, etc. Et c'est limite, je pense en partie pour ça, que euh, c'est une des scènes les plus gangrénées par euh, ce phénomène. Aussi euh, <rire> par le fait que ce soit une des rares scènes qui soit totalement dominée par les américains, mais c'est autre chose. Pour euh, pouvoir augmenter sa concentration, son focus, etc., le produit phare, c'est... L'ADRAL. L'ADI, comme ils aiment bien dire, les Américains. <rire> L'ADI, putain. Tu, tu entends ADI limite, tu te dis, oh, mais c'est mignon, l'ADI, ça se mange. <rire> non, oui. Alors, certains la mangent. Oui, certains mangent l'ADI et en pop comme des Skittles tout le week-end. On la mâchoire serrée comme ça, comme un festivalier de techno. Mais c'est pas parce que qu'il a écouté du gros son ou parce qu'il a pété des extas, l'ami. C'est parce que qu'il a pris de l'adéral Et l'adéral c'est un produit qui, à la base, est réservé aux euh, hyperactifs. Donc, euh, si vous êtes Américain hyperactif, vous êtes oh, comme ça, tu vois, vous savez pas qu'on vous concentrer. Vous allez chez le médecin et il va vous prescrire ça, ça va vous aider à calmer la chose, à être un peu plus concentré et du coup euh, un peu moins dispersé, etc. Sauf que quand, <rire> quand tu n'es pas hyperactif, tu prends ça et tu es juste super concentré comme ça. Et là, là, là, tu tu peux envoyer tout ça, machin à C'est cette chose qui défonce la scène Call of Duty depuis des années. En termes d'historique, le premier joueur à avoir reconnu en prendre, c'est Clayster en 2013 à peu près sur Black Ops 2, quand Complexity dominait. Sauf que lui, il a expliqué, et il a même, je crois, montré qu'il prenait ça depuis des années déjà, depuis qu'il était petit. Donc c'est un mec qui est habitué à en prendre parce qu'il avait ses soucis de concentration là. Sauf que je pense que cette partie, enfin cette langue libérée, ça a un petit peu, tu vois, créé une sorte de situation où des mecs se sont dit Ok, on va peut-être essayer nous aussi. Ok, on n'est pas hyper hyperactif, mais oh, si, si, on est un peu hyperactif, Tiens, on va aussi se la, se la donner. Et donc, du coup, ça a donné des situations UBS où j'ai pu voir de moi-même hein, des mecs. Donc, c'est un produit qui est euh, interdit en Europe et qui est surtout autorisé aux états unis J'ai pu voir euh, des Américains, donc, commencer à en prendre entre eux. Et puis ensuite, forcément, au bout d'un moment, vu que euh, les LAN mêlant européens et américains se sont multipliés, des Européens commençaient à s'en fournir également, soit via le Deep Web, soit via des mecs. Et là, no fake des Américains qui venaient les valises rempli de boîtes d'Adderral au tournoi pour les vendre aux Européens qui ne peuvent pas s'en procurer. Sauf que bon, la demande l'offre, euh, 10, 20 dollars la pile. Hein. Et les mecs, ils les vendaient au compte-gouttes. Hein. C'est qui euh, le big runner, là? C'est le, le truc UBS, hein, des mecs qui repartaient avec des liasses de billets comme ça, de mecs qui euh, sont venus acheter des piles comme ça tout le long. C'est génial, hein? franchement, elle est belle la vie. C'était vraiment, des fois, les Lines Call of Duty, c'était vraiment n'importe quoi. Des mecs qui allaient popper des piles en trace entre deux maps. Donc voilà pour euh, l'historique. Les Américains en tout premier, entre eux. Puis ensuite, ils ont mêlé les, les Européens à ça. Et euh, depuis, euh, une grande partie de la scène Call of Duty en prend. Alors, il y a certains joueurs qui s'élèvent contre ça et qui ont toujours affirmé ne pas en prendre et toujours détester ça. Tomé. Par exemple, qui maintenant est un streamer à succès sur Warzone hein. Warzone qui a permis à beaucoup de gens euh, de continuer à, à vivre de Call of Duty. Il y a également Slasher et euh, d'autres pro-américains qui euh, en parlent. Voilà. Parce qu'il y a une grosse omerta sur ça. Hein. Des mecs euh, qui osent pas en parler, qui euh, ne le font pas de peur de pas se faire prendre dans d'autres équipes. En mode putain, mais si je snitch sur euh, l'ADERAL, si je dis qui en prend, si je dis comment ça se passe, est-ce que j'aurai encore une carrière Est-ce qu'il y aura des équipes qui vont encore accepter de me prendre Est-ce que je vais peut-être euh, littéralement poucave mes futurs teammates Ah ça je sais pas. Du coup, en France, je vous ai dit, c'est interdit l'adéral, mais il y a euh, un, un équivalent qui s'appelle le modafinil. Mais bon, euh, allez pas faire les kékés à dire à votre docteur, oh, je suis un peu euh, pas concentré, nanana. Les gars, vous allez vous prendre un bâche, c'est des produits sérieux, donc faites pas les cons. D'ailleurs, juste pour la petite histoire, et après on avance sur la news, un des premiers usages détournés de l'adéral, ça, ça venait des étudiants américains. En fait, les étudiants américains, eux, ils en popaient au moment de faire des révisions, de faire tu sais, des mémoires, des rendus, de devoir écrire tout ça. Et ils expliquaient que sous adéral, ils arrivaient à être encore plus concentrés à réviser encore mieux, à être dix fois plus productif au moment de lire un livre ou de rédiger. Et c'est ce genre de témoignage, d'usage de, de, détourné qui a fait que derrière ça a pu split sur le gaming tout ça machin. Voilà euh, le tour d'horizon de euh, comment ça se passe, d'où est-ce que c'est venu, qui en prend et de quel produit on parle. Donc quelle est la news les amis La news vient de tomber Huck, un joueur donc l'ancien de Dallas Empire, c'est un crack lui ça fait des années qu'il est sur la scène. Il a fait du Call of Duty ensuite vu qu'il était assez jeune il est passé sur Halo, il a été pro sur Halo puis Ensuite, il est revenu sur Call of Duty et en plus, c'est un champion du monde. Alors, autant dire que le type, c'est un monstre, sauf qu'il a fait une vidéo récemment où il parle de beaucoup de problèmes qu'il a pu avoir récemment, notamment le fait qu'il s'est fait kick de son équipe, tout ça, machin. Nan, nan. Et euh, il a également livré un témoignage assez intéressant. Le fait que lors du dernier Call of Duty Championship, celui de Modern Warfare que j'ai en plus commenté sur ma chaîne ici, hein, excusez moi du peu, bah, il a là, euh, avoué qu'il était euh, sous Adhéral lors de euh, ce titre, ce qui, euh, du coup, va provoquer beaucoup de choses qui seront assez intéressantes à suivre parce que déjà, Déjà, ce témoignage a permis de délier euh, certaines langues. Donc du coup, par exemple, il y a Zéro, euh, un joueur anglais, qui euh, raconte qu'il a arrêté de prendre ce truc depuis euh, Black Ops 3, donc il euh, y a 5 ans. Il avoue qu'à l'époque, il le faisait comme beaucoup de monde, parce que de toute façon, je vous ai dit, c'est gangréné la scène Call of Duty. 90 à 95 des mecs euh, doivent euh, le prendre. Après ça, c'est euh, pourcentage du cul, mais euh, on est sur une bonne majorité. Hein. Euh, franchement, je vous dis, c'est limite plus rare de compter qui ne le fait pas plutôt que qui le fait. Tu vois. Donc bref, Zéro, euh, lui, a avoué qu'il la faisait avant et il a arrêté. ensuite Ensuite, il y a Maux, M-A-U-X, désolé si j'ai pas la bonne prononciation, un autre joueur qui a livré son témoignage. Donc, il explique qu'il a commencé à en prendre pas pour des raisons de gaming, mais puis au fur et à mesure, il a remarqué les effets que ça pouvait donner. Donc, il en prenait avant ses scrims, puis ensuite avant ses matchs. Et ensuite, de plus en plus souvent, il dit que lors des 3-4 premières semaines où il en prenait, c'était ses meilleures expériences de gaming. Limite, le mec se sentait trop bien, tu vois, trop focus, trop performant. Il kiffait sa mère, il apprenait le jeu grave vite et tout. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu une addiction. Il a commencé à prendre l'habitude de jouer avec, et donc, du coup, il a commencé à sentir mal mal quand il en prenait pas euh, limite même en en prenant il se sentait dépressif parce que ce genre de choses c'est des produits dangereux hein. je crois que dans l'adéral il y a des amphétamines donc du coup tu as des effets secondaires qui peuvent être un petit peu désagréables tu vois donc il a commencé à ressentir de l'anxiété du stress et limite à se sentir obligé d'en prendre tout le temps parce que vu qu'il y a une grosse omerta sur la scène tu sais pas qui en prend tout ça machin tu commences à te sentir limite obligé de devoir en prendre pour être performant et vous savez c'est quoi la conséquence c'est la conséquence c'est que des joueurs amateurs sur une scène amateur où il y a déjà quand même un peu de pépette à jouer à, à gagner bah en prennent pour pro C'est bien, hein c'est bien foutu. Des, des, des mecs amateurs en mode ouais, oh, tiens, tu sais, habituellement l'amateur c'est tiens, nanana, on joue un petit peu comme ça, tous azimuts, et on espère avoir réalisé notre grand rêve. Bah ben non, il y a des mecs pour réaliser leur rêve, c'est skittles comme ça. C'est dramatique. Tout le monde en prend, tout le monde pense que tout le monde en prend, donc ça te crée un cercle infernal où tout le monde pense qu'il faut en prendre pour pouvoir être performant, parce qu'il pensent que si t'en prends pas, tu as une longueur de retard. Bref. C'est génial. Il y a déjà eu des répercussions négatives à ce genre de choses. En 2016, je tiens à rappeler que sur Black Ops 3, un hein, Call of Duty Championship, un joueur anglais est tombé dans les vapes avant un match important qu'il devait jouer le samedi soir, qui a été du coup décalé au lendemain, et oh, c'est la conséquence de t'as pas mangé de la journée, t'as fait que pop des Skittles, et t'as pas dormi la nuit avant parce que c'est un des effets secondaires où tu vas vraiment galérer à dormir vu que t'es full concentré, bon courage. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, des effets négatifs, on en a déjà vu. Aie, ça m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres histoires similaires qui n'ont pas forcément fait, euh, fait énormément de bruit. Donc, il y a des conséquences, Enfin, il va y avoir des conséquences, je pense, et notamment au niveau des joueurs. Il y a par exemple AX, un, un pro of all time. Hein, je pense que si vous suivez un peu la scène Codisport ou si vous l'avez suivi, vous le connaissez forcément, qui a commencé à, à, à pas ouvrir les hostilités, mais à dire bon, bah écoutez, dans les contrats Call of Duty League, il y a quand même certaines lignes qui parlent du fait de ne pas se doper, pas prendre de produits dopants, machin, etc. Techniquement, le mec à vous l'avoir fait, a pris un produit, on sait que c'est déjà un fléau depuis des années. Quelles vont être les conséquences Call of Duty League est obligé de faire quelque chose. Et à ce moment là, on peut s'imaginer plein de trucs. Est ce que l'équipe de Dallas Empire peut perdre son titre Est ce que Huck seulement perd son titre et serait radié Est ce que Huck peut être banni pendant plusieurs semaines pour avoir fait ça. Un petit peu comme des cyclistes qui avoueraient s'être dopés des années après et qui se font enlever leur titre ou alors euh, bannir euh, si euh, ils sont encore en activité. Quelles vont être les conséquences de cette affaire? Sachant que Activision n'a jamais réellement fait quoi que ce soit pour empêcher sa scène d'être gangrenée par ce produit. Je dis pas qu'ils y peuvent rien, mais je dis que c'est une situation compliquée. Vous allez comprendre pourquoi. La dérale, c'est pas une drogue, d'accord, c'est autorisé, c'est prescrit par les médecins. C'est un médicament et surtout, il n'y a pas à ma connaissance, d'études scientifiques qui prouvent que t'es plus performant en en prenant. La plupart des joueurs s'accordent à le dire quand ils en prennent, d'accord Il y en a peut-être certains qui disent non. Mais, techniquement, ça peut être un énorme placebo. On sait pas. Quand tu prends la logique de ce que doit faire le produit et la logique de ce que demande le jeu, tu dis que l'effet corrélé doit en réalité aider. Mais il n'y a pas d'études scientifiques et surtout, ce n'est pas reconnu comme un produit dopant. C'est un médicament que n'importe qui peut se faire prescrire chez le médecin. Dans ce cas tu fais quoi Tu bannis un produit qu'une partie de tes joueurs Prends peut-être pour de raisons réelles, on sait pas on parle quand même de plusieurs dizaines de joueurs, ça serait pas étonnant qu'il y ait, je sais pas, 5% ou 10% des mecs qui en prennent, qui le font pour de vraies raisons, ou alors dans ce cas -là, tu fais quoi tu fais une... je crois que dans le cyclisme, de, de, tu, tu as une autorisation médicale, tu peux venir avec une sorte d'ordonnance pour que tu puisses prendre un produit qui est interdit, mais dans ce cas là on fait quoi <rire> tu, tu vas te manger 50 ou 100 ordonnances parce que c'est super facile de s'en procurer, et je voulais donner avec l'exemple des étudiants qui allaient voir le médecin je suis un peu de mal à me concentrer donc tu fais quoi Tu fais quoi Tu peux pas réellement faire des tests antidopage sur un produit qui n'est peut-être pas avéré dopant, qui est facile de se procurer, et surtout euh, facile de se procurer euh, une autorisation du médecin pour l'avoir. C'est dans une situation bâtarde où on parle pas de PO, on parle pas de stéroïdes anabolisants ou de je ne sais pas quoi, où là c'est clair et avéré que le machin c'est fait pour se doper. On parle d'un produit qui est fait pour la concentration, pour les personnes hyperactives, mais qui n'est pas considéré forcément comme du dopage. Qu'est-ce que va faire Activision Et ça va être super intéressant à voir et super intéressant d'écouter également ce que vous pensez qu'il devrait faire. Est-ce que vous pensez qu'il devrait prendre Huck comme exemple et lui appliquer une sanction incroyable, sachant que Huck vient de rejoindre Hundred Thieves, donc c'est pas rien. D'ailleurs, il y a eu des couilles d'en parler, parce que franchement, un mec qui vient et qui rejoint une équipe et qui en même temps avoue ça, t'es là, bon frérot, tu peux peut-être manger un, bah, on sait jamais. Est-ce que vous pensez qu'il devrait prendre Huck comme exemple, le, lui enlever de ses titres, ou alors même enlever le titre de Dallas carrément, du coup, par la même occasion, prendre des actions pour essayer de limiter la chose? Ou alors, est-ce qu'on va attendre euh, un drame? Bah, je sais pas, hein, parce qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas spécialiste en médecine, je ne sais pas si euh, tu peux mourir à force de pop de Adheral. Par contre, les effets né euh, secondaires négatifs, c'est avéré, c'est réel, et je pense qu'en event, ça a déjà dû poser des problèmes avec des mecs qui dorment pas, des mecs qui ne mangent pas, des mecs qui ressentent des l'anxiété, qui peut faire, je sais pas, tu sais le, le cœur qui bat vite, tout ça, machin, bref, que des effets de merde qui ont pas encore fait de mort parce qu'on a des jeunes, mais dans ce cas, on attend quoi On attend qu'il y en ait un qui canne ou qu'il y en ait un qui finisse à l'hôpital sérieusement dans une condition vraiment sérieuse, sans même forcément qu'il avoue que ce serait lié à ça, donc euh, bref, on est dans une situation bâtarde et j'espère qu'on trouvera un jour une solution pour avoir un esport propre et où euh, le premier Jean Clampin euh, qui a envie de percer dedans ne se sente pas obligé de passer par ce genre de pratique pour réussir à le faire. Ça va passer euh, forcément par énormément de témoignages de pros euh, qui euh, ont encore un top niveau qui pourraient raconter leur histoire. Je sais pas, moi je pense que ce serait intéressant d'avoir des pros qui l'ont fait et qui racontent peut-être comment ils ont arrêté, pourquoi, qui montrent qu'ils peuvent tout à fait performer avec, donc, euh, enfin sans, pardon, donc, euh, je pense que ça peut passer par là et ça passera également par euh, des mesures euh, d'actif. En tout cas, je vous ferai un deuxième épisode de ça, là, c'est sûr et certain, selon les actions qui seront prises par Activision pour qu'on puisse suivre ça, parce que je pense que ce sera très, très intéressant. Donc voilà, euh, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez l'espace commentaire pour vous exprimer, donner votre avis sur le sujet. J'espère qu'elle vous a plu. Euh, c'est un Z-Story fait un petit peu à l'arrache. Là, j'ai même pas de script, vous savez, mais bon, euh, disons que j'avais la plupart des informations dans la tête. Je vous ai dit, Z-Story, ça restera quand même des gros dossiers un petit peu chargés machin, mais on va ramener la chose aussi sur des sujets un peu plus centrés actualité. Le prochain, ce sera sur les combats de boxe en streamer et youtubeur aux Etats-Unis mais également l'arrivée en France, vous verrez le thème, vous plairait. J'ai écrit un bête de script, ce sera très cool. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager comme d'habitude. Au fait, euh, dans d'autres e-sports, ça se dope également. Il y a également eu des joueurs CS qui auraient avoué l'avoir fait. Par contre, je ne pense pas que ce soit forcément de partout dans la mesure où c'est encore une fois un produit qui est très NA. tu vois, dans, euh, Nord Amérique. Et il n'y a pas beaucoup d'e-sports qui sont dominés par les Américains, donc je pense que ça y joue. Si ça vous a plu, un petit like, partagez, je vous dis à la prochaine les amis. Bisous